Bonjour et bienvenue dans notre programme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir automatiquement les nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir votre nœud Strike. Dans le système Strike, il existe deux types de nœuds, des nœuds partagés et des nœuds personnalisés. Les nœuds personnalisés comportent deux sous-classes, les nœuds personnels et les nœuds personnels pro. Les nœuds partagés vont de 100 à 2500 dollars. Les nœuds personnels vont de 5000 à 15000 dollars. Les nœuds personnels pro vont de 25000 à 200 000 dollars. Tous les nœuds dans l'ensemble ont une durée de validité de 7 ans. Les nœuds partagés ont un rendement de 2% par semaine les nœuds personnels de 5% et les nœuds personnels pro de 8%. Une information très importante, vous avez automatiquement droit à des stkk à la hauteur du nœud que vous choisissez. Alors comment créer son compte strike pour pouvoir acheter son nœud L'achat d'un nœud strike se fait en quatre étapes. Premièrement, vous devez aller chercher votre lien de parrainage, vous devriez entrer vos données personnelles et valider le mail de confirmation. Ensuite, vous déposez des USDT dans votre dashboard. Et finalement, vous pouvez donc acheter votre nœud. On va dès à présent passer à la pratique. Vous allez dans une de mes vidéos strict, Vous allez dans la description. À ce niveau, vous pouvez copier ce lien. Ou vous pouvez juste cliquer dessus. Donc, je clique dessus. Vous avez cette page qui s'ouvre. Vous entrez votre mail. Vous entrez votre mot de passe, vous confirmez votre mot de passe, vous entrez votre prénom, votre nom de famille, votre pays de résidence, vous confirmez que les informations que vous avez données sont correctes, puis vous validez. Vous allez dans votre mail, vous récupérez le message de Strike qui vous demande de cliquer sur Confirmer pour pouvoir confirmer votre inscription. Parce que si vous ne le validez pas, vous ne pourriez pas entrer dans votre dashboard. Après avoir validé votre mail, vous rentrez votre email, puis votre mot de passe. Vous avez un peu plus haut votre lien de parrainage qui s'affiche ici. Ceci, ça serait votre lien de parrainage que vous pourrez donner à d'autres personnes pour qu'ils passent par vous pour pouvoir acheter eux aussi leur nœud. Un peu plus bas, vous avez l'ensemble des crypto-monnaies qui sont déjà disponibles sur votre wallet mobile. Avec des rendements préférentiels et sur votre droite il vous demande tout simplement d'aller télécharger votre application mobile soit sur google play soit sur apple store donc de ce côté où vous avez votre dashboard votre tableau de bord vous avez votre profil c'est tout simplement euh, vos informations personnelles et ici c'est l'endroit le plus important où est noté notre infrastructure si vous cliquez dedans, vous voyez l'OEUSD. C'est là où vous allez pouvoir déposer vos USDT. cet endroit, ils disent Buy Note. C'est là où vous allez pouvoir acheter vos nœuds. Et à cet endroit, vous avez vos récompenses qui vont apparaître. Comme je le dis souvent dans les vidéos, vous pouvez toujours utiliser Google Traducteur pour traduire les pages de vos sites pour pouvoir mieux comprendre. Là, je viens de traduire... Donc, vous voyez bien à cet endroit qu'il s'agit de, de nœuds. Vous pouvez recharger les USDT ici. Mais faites attention, ce sont des USDT TRC20. Donc, c'est sur le réseau Tron. Il faudra que votre réseau de départ correspond à votre réseau d'arrivée. Sinon, vous pouvez perdre votre crypto-monnaie. Et si vous cliquez sur ce petit bouton, votre adresse de dépôt apparaît. Vous le copiez. Si vous êtes sur le téléphone, vous pouvez juste scanner. Et maintenant, nous allons faire un dépôt sur notre dashboard à partir de la plateforme Binance. Nous voici à présent sur la plateforme Binance. Nous allons sur le petit bonhomme. Nous allons dans Portefeuille, puis dans Portefeuille Spot. Nous allons choisir USDT. Et nous allons cliquer sur Retrait. À cet endroit, il nous demande de coller notre adresse de retrait. Nous allons donc coller l'adresse qu'on vient de copier sur notre plateforme. Il nous demande de choisir le réseau. Rappelez-vous bien, c'est le réseau TRC20. Donc, vous l'aviez ici. Il me demande maintenant de sélectionner la quantité que je souhaite déposer sur notre dashboard. Je sélectionne USDT. Je vais mettre un peu plus parce qu'il y a des frais. Je vais mettre 1001 USDT. Comme ça, au moins, avec les frais, je sais qu'il y aura un petit reliquat pour pouvoir avoir vraiment 1000 USDT sur la plateforme. Vous vérifiez bien votre adresse, qu'il correspond à votre adresse de départ. Au moins, les trois premières lettres, les trois dernières lettres. Et puis le réseau vous vérifiez bien et si vous êtes d'accord avec tout ça vous cliquez sur retrait vérifiez bien que c'est ce que vous avez demandé et que c'est la bonne adresse le bon réseau puis vous confirmez ça y est nous avons nos 1000 usdt disponibles maintenant sur notre dashboard donc on peut aller maintenant acheter notre nœud je clique sur acheter et vous avez tout les nœuds ici présents. Nous allons aller dans « Nœuds partagés ». Vous voyez que dans « Nœuds partagé, les prix varient entre 100 et 2500 dollars. Autre chose, vous avez le nombre de tokens STKK que nous allons recevoir tout juste après avoir acheté notre nœud. Nous cliquons donc sur « Acheter ». Vous voyez que tout est bien résumé là. Vous contrôlez. Si tout va bien, vous cliquez sur « Confirmer ». Les 2,87 STKK qu'on vient de nous octroyer seront bloqués pendant 100 semaines. Et nous allons recevoir toutes les semaines 2% de rendement. De rendement de 2%, c'est hebdomadaire, mais les versements sont quotidiens. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour cette vidéo. Comme à l'habitude, vous savez que cette vidéo est à but éducatif. Si vous souhaitez investir, prenez le temps de vous former, de faire vos propres recherches. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à très très bientôt.